bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de l'élément boîte euh, nous allons voir en détail les fonctionnalités hein, de, de, de l'élément boîte pour ceux qui ne le savent pas nous utilisons l'outil Chita de la plateforme budrol et vous avez un lien dans la description pour en savoir plus donc la boîte que nous avons importée, on peut, nous avons ramené hein, sur notre plan de travail, on peut changer sa taille, donc largeur, hauteur, ok, on peut jouer sur ça. La hauteur minimale, c'est la hauteur qu'on ne veut pas euh, dépasser en fait, c'est la plus petite hauteur qu'on veut, qu veut avoir, vous pouvez mettre ça hein, à 10 si vous le souhaitez hauteur sur tablette ça c'est c'est à utiliser uniquement hein, pour ajuster la forme du euh, de votre élément hein, sur, sur, sur la tablette sur la version tablette donc si vous êtes travaillé sur la version pc vous, comme on est en train de faire actuellement ne touchez pas à ça c'est uniquement sur la version tablette donc aussi bien donc vous pouvez aussi bien utiliser hein, ces, hein, ces, ces, ces fonctions que je vous montre là ou, ou le faire directement manuellement donc si je veux donner une forme à mon à, Ma boîte, je peux le faire juste comme ça au lieu d'utiliser les curseurs. Ok, ça c'est pour la taille. On peut continuer l'arrière-plan. Paramètre darrière plan en fait, il s'agit de la couleur de notre de notre boîte. Actuellement c'est on dit c'est une couleur grise. Si je veux hein, une autre couleur, je peux hein, je peux je, je peux je peux mettre ça. Ou je peux aussi prendre le code couleur et coller copier coller hein, directement pour avoir la couleur exacte que je souhaite. Donc vous avez vous avez le choix okay, On va changer ça un peu on va mettre ça un peu plus ok on réduit cette boîte pour pouvoir la voir en entier ensuite autre chose qu'on peut voir qu'on peut faire ah, ça c'est l'arrière-plan je vais juste vérifier si je vous ai tout dit là-dessus sur la boîte on peut aussi rajouter des images je veux que au lieu que ce soit une couleur le fond soit une couleur je veux plutôt avoir une image je peux le faire donc je vais aller chercher une image donc si vous, vous cliquez là vous n'avez pas d'image tout ce que vous avez à faire c'est d'aller choisir vous cliquez sur choisir le fichier et aller chercher l'image sur votre euh, sur sur votre ordinateur donc, une fois que vous avez sélectionné votre image vous l'importez et, et là vous avez votre image qui sert de euh, qui sert de fond hein, d'arrière-plan pour pour votre boîte. Si vous ne voulez plus avoir euh, d'image en arrière-plan de votre boîte, vous cliquez sur la corbeille et ça disparaît. Donc là, je vais, il vais juste le mettre correctement. Hop, on clique dessus. Tac, on est là. On continue avec euh, l'élément boîte. Je vais lui donner quand même une autre couleur pour qu'on puisse voir bien. Euh, sinon, on va être embêté. Alors je vais mettre du bleu parce que ça ressort. Je trouve que ça ressort un peu mieux. Ok, donc là c'est bon pour l'image. On peut aussi jouer sur la bordure. D'accord. Actuellement on a des angles carrés. Hein. Euh, on peut plutôt les arrondir. On n'en est pas encore là. Euh, la bordure ici, au fait, il s'agit de des traits sur le côté. Donc euh, actuellement il n'y a pas de trait. Ok, il n'y a pas de trait. Mais on peut rajouter un trait. Donc je vais cliquer dessus. Tac. alors je suis super je veux plutôt la bordure et je peux rajouter une bordure je vais grossir comme ça vous verrez euh, vous verrez la différence alors. là pour le moment on voit rien pourquoi parce que j'ai quand bien même j'ai rajouté tac, je reviens là-dessus j'ai dit que le trait doit faire fait etc je n'ai pas décidé du type de trait que je veux je prends celui-ci Okay, donc là, vous voyez la différence. Si je réduis, tac, tac, tac, on voit aussi la différence. Donc ça, c'est concernant la bordure. La prochaine fois, nous allons continuer hein, avec euh, euh, le rayon de bordure, l'ombre, etc. Okay. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons créé une formation. Euh, nous avons mis en place une, une formation gratuite pour vous. Pour, pour y accéder, hein, vous allez sur notre site www.advde.fr, vous scroller jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les inscriptions pour pouvoir accéder à la formation. Nous pouvons également créer Vous créez votre site internet si vous le souhaitez. Pour cela, ce que nous nous demandons de faire, c'est de nous contacter directement, soit en remplissant un formulaire, en cliquant sur ce bouton, soit en nous envoyant un mail ou en nous appelant directement à ce numéro. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.